Écoutez le moi les Marvels j'espère que vous avez bien cette vidéo Vous allez voir l'incroyable deck squelette, une création personnelle. Alors en même temps, c'est normal, nous sommes en début de jeu, il est très très important de créer vos propres decks. C'est aussi euh, l'ADN, l'identité même de ce jeu, c'est finalement le deck building personnel. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que c'est un jeu de cartes. Normalement dans un jeu de cartes, on a plutôt euh, tendance à faire appel au net decking. C'est normal, on va sur internet, on prend une liste et on essaye de la copier. Sauf que ce jeu-là, finalement, il est fait... Euh de telle sorte que vu que toutes les cartes ont plus ou moins la même puissance sur les il y a à peu près 200 cartes dans le jeu alors il y en a peut-être 5, 10 qui sont peut-être au-dessus des autres et encore je ne saurais même pas vous dire lesquelles et je ne saurais pas vous dire si je suis sûr à 100% qu'elles soient meilleures, mais bref euh, on est vraiment sur un deck où toutes les cartes ont la même valeur, donc en fait dans le niveau de collection dès qu'on va monter dans notre niveau de collection on va récupérer une carte et cette carte là va nous permettre de créer un nouveau deck, donc voilà, ça c'est hyper hyper important et finalement personne a finalement toutes les cartes du jeu. On n'est pas sur un jeu, euh, on va dire, traditionnel de cartes où on met un gros billet et on a toutes les cartes. Et justement, euh, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que, alors on peut payer évidemment, si on paye, on va dire qu'on passe un peu plus rapidement le pool 2 mais le pool 2 se passe assez rapidement mais par contre euh, on est sur un jeu où c'est pas worse, c'est pas très rentable de payer quand on est pool 3 euh, donc voilà vraiment le, le mieux c'est quand vous êtes pool 3, ne, ne pas payer en fait c'est ça qui est intéressant et ce que j'aime dans le jeu je sais pas si clair, mon propos est clair mais en vrai c'est un jeu où ça a pas vraiment de sens de mettre de l'argent dans le jeu un petit peu comme Mercenaire, sauf que Mercenaire c'est un jeu infâme, enfin c'est un bon jeu mais avec un modèle économique infâme, bref on s'en fout euh, mais voilà dans ce jeu ce qui est bien c'est que Payer ne sert à rien, voilà, il faut juste jouer, il faut juste essayer de bien comprendre les cartes que l'on récupère et essayer de faire des belles synergies avec. Euh, donc le deck que je vais vous proposer, c'est un deck pool 3. Alors si vous avez les cartes, vous allez pouvoir le créer, si vous n'avez pas les cartes, vous n'allez pas pouvoir le créer, mais ça vous permet déjà de comprendre certaines synergies, de voir, euh, on va dire, un archétype particulier, un archétype euh, big, un archétype un peu curve big, euh, voilà, c'est un deck que, voilà, que j'adore tout simplement, mais voilà, c'est très très important, en fait, on ne peut pas vraiment, véritablement faire appel au net king euh, J'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une, un stream avec Den, Den qui est un joueur qui joue depuis 5-6 mois, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais lui, il joue en fait à l'alpha, la, hein, au tout début du jeu, parce qu'en fait, le, là, on joue, nous, depuis deux semaines, parce que c'est la bêta, et avant, il y avait l'alpha, et en fait, euh, il me dit, il lui manque encore 5 ou 6 cartes. En fait, pour avoir tout le pool 3, c'est niveau de collection euh, 3000 ou un truc comme ça. Euh, je crois que c'est 3000 ou 6000. Non, c'est n'est pas 6000, ça doit être 3000. Donc vraiment, c'est très très compliqué d'avoir tout le pool 3. Donc voilà, l'idée c'est que personne dans le jeu a toutes les cartes, normalement, ou pas beaucoup de personnes. Donc voilà, il faut arriver à se débrouiller euh, comme on peut. Et encore une fois, on n'est pas sur un jeu de cartes. Et ça, c'est incroyable. Alors là, j'ai l'impression que je vous fais une vidéo sur le modèle économique. Mais bon, ça me permet un petit peu d'en parler. Euh c'est absolument incroyable de se dire que chaque nouvelle carte va créer un nouveau deck et qu'il n'y a pas vraiment de... Euh, alors, il y a peut-être des decks qui sont un petit peu au-dessus, mais finalement, il y a tellement de joueurs déjà sur le jeu que s'il y a euh, 10 personnes dans le monde qui ont euh, le deck pété, en fait on s'en fout totalement on va pas forcément les croiser et puis c'est des games de 3 minutes, enfin bref, vous avez compris le, le propos donc vraiment ne vous dites pas euh, j'ai pas envie de passer pool 3 justement voilà, le but aussi de, de cette mini introduction c'était de vous dire passez pool 3 franchement la méta pool 3 elle est hyper intéressante il y a plein de decks disponibles, il y a plein de decks euh, que vous allez affronter, c'est hyper sympa il y a plein de synergies cool euh, après voilà, vous restez un petit peu pool 2 si jamais vous n'êtes pas encore euh, spécial à l'aise avec ce pool 2, mais si vous avez les crédits, foncez, foncez dans le pool 3, vous allez voir, vous allez vous éclater, et le pool 2 en général, on le passe assez vite. Donc le deck squelette que je vais vous proposer, euh, donc c'est, en fait, moi j'ai pas énormément de cartes pool 3 pour le coup, je crois que j'en ai euh, 16 ou 17 euh, pour le coup, donc en 2-3 jours, j'en ai, en 3 jours je crois, J'en ai validé euh, 16 ou 17. Euh, les cartes pool euh, 3 que j'ai dans mon deck, c'est le Taskmaster, le Red Skull et Magneto. Alors, il y a Drax, mais Drax peut se remplacer dans le deck par Warpass. En gros, l'idée du deck, c'est quoi L'idée du deck, c'est de jouer... Euh, Storm. Alors Storm va nous permettre, on connaît la carte, c'est une carte de pool 2, euh, d'inonder un emplacement. Donc ça veut dire qu'au tour d'après, on peut y jouer sur cet emplacement, mais après, on ne peut plus y jouer. Donc en fait, on lock l'emplacement. On a évidemment dans ce deck une curve très puissante en 4. Donc on a en 4 le Jubilee, qui va permettre de, souvent de ramener un monstre le Drax, euh, qui si jamais il joue en face, bah, finalement est 8 de puissance, et s'il ne joue pas en face, bah, dans tous les cas on a gagné la ligne avec la Storm et ensuite elle est bloquée. On a la Genjos qui est à 8 également, euh, donc ça c'est super sympa en termes de curve. Euh, L'idée vraiment du deck c'est d'arriver toujours à un T2, comme ça on a le domino T2 qui de surcroît fonctionne bien avec la Jubilee parce que ça enlève un T2 du deck. Donc on fait T2 domino, T3, on joue quelque chose, donc soit Storm et c'est évidemment le power play, le play le plus puissant du deck. Euh, soit un Killmonger même en flat, entre guillemets, même si on joue Killmonger sans faire son effet. Euh, voilà, c'est juste un petit T3 pour la curve. Soit Wave, qui est également une carte euh, euh, pool 3, pour le coup, qui au prochain tour, les cartes révélées dans les mains de chaque joueur, ont un, ont un coup de 4. Alors c'est assez tricky, soit on le joue en mode carte de rampe, finalement on le joue T3 et T4, on va pouvoir jouer un gros T5 ou un gros T6, soit... En late game, quand on joue contre des decks qui vont jouer plein de cartes sur le T6 ou sur le T5, on peut la jouer et ça peut justement bloquer le prochain tour de l'adversaire. Par exemple contre Deadpool, c'est pas mal, Deadpool. vous savez c'est la petite 1, euh, elle est euh, 1 de puissance pour 1 et quand elle meurt elle revient dans la main avec une puissance doublée. Et en fait vu qu'elle coûte 1, en général parfois en late game elle est 10 ou 20 de puissance pour 1 mana. Et ça c'est un peu chiant parce que le gars à la fin il peut gagner la ligne, Il fait, on sait pas où il va, il peut mettre 1 ici, 3 là, 2 là. Et en fait, c'est un peu compliqué. Donc si on fait wave sur le tour 5, bah le T6, en fait, soit il joue son Deadpool, soit il ne joue pas son Deadpool. Vous voyez Donc ça, ça peut être assez intéressant. On le verra peut-être dans cette vidéo. Euh, on a le Jubilee parce que finalement, vu qu'on a Domino en main de départ et que l'idée, c'est vraiment d'avoir un T3. Et euh, Jubilee va quand même souvent ramener des monstres. Et parfois même, on est content de faire Jubilee Chang'Chi ou Jubilee Killmonger. Jubilee peut ramener voilà, pas mal de monstres Les monstres c'est quoi C'est le Red School Le Red School il a puissance plus... il donne puissance plus 2 aux cartes adverses sur cet emplacement Donc euh, l'idée c'est d'avoir une énorme créature c'est mes deux squelettes, évidemment. Alors, c'est pas vraiment un squelette, mais on voit un peu son squelette. Donc, <rire> ça, ça, la thématique est respectée. Euh, et on a le Taskmaster, incroyable! Il est magnifique, il est tellement charismatique ce personnage. Et euh, pour 5, la puissance de cette carte est égale à la puissance de votre dernière carte jouée. Donc, si on fait, je sais pas, Wave, T3, T4, Red Skull, euh, bah, T5, on fait Taskmaster. Pour 5, il est 15. Donc, c'est énorme! C'est énorme. Euh, on a évidemment le Magneto. Alors, évidemment, non, c'est évidemment la Chavez, mais on a le Magneto. Alors, voilà, si vous avez pas Magneto, vous mettez un autre truc. Hein. L'idée, c'est pas de faire forcément le deck que j'ai, même si je l'ai beaucoup testé, il est très très très très fort. C'est pour moi pour le moment le meilleur deck que j'ai dans ma collection, le meilleur deck que je peux faire dans ma collection, mais on aura tous des decks différents. Et c'est ça qui est, voilà, je reviens vite fait sur l'intro, mais c'est ça qui est juste trop cool, c'est qu'en fait dans la méta, à l'heure actuelle, alors peut-être que plus on avance, plus il va y avoir des decks euh, précis, parce que plus de plus en plus les joueurs vont avoir un pool de cartes riche et, et important. Mais il n'y a que 200 cartes dans le jeu, donc on va quand même vite y arriver, entre guillemets. Euh, en tout cas, au moins plus de, plus de 60-70% des cartes. Mais en fait, le truc, c'est que voilà il y a, à l'heure actuelle, dans la méta, plein de très très bons decks. Mais dans un jeu de cartes traditionnel au maximum, il y aura 10 decks top méta ou 15 decks top méta. Là, on peut vraiment parler de, je sais pas, 50 ou 100 decks top méta. Peut-être même plus. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Bref, alors qu'il n'y a que 200 cartes, vous imaginez Si on faisait ça, à, si on revient il y a 8 ans au... Au premier Hearthstone, au Hearthstone il n'y a qu'une extension. Il euh, n'y avait pas 100 euh, <rire> decks dans la méta, moi je vous le dis. Euh, D'ailleurs, on faisait de la reine à l'époque. Alors, euh, donc Magneto, il va déplacer toutes les cartes de 3 ou 4, ce, de coups 3 ou 4 sur cet emplacement chez l'adversaire. Donc c'est très intéressant. Par exemple, on joue Storm et l'adversaire, il gagne quand même Storm. Typiquement, le gars, il fait Angela, on fait Storm et en fait, il se, il, il, il se bagarre sur Storm et on perd Storm. On fait Magneto à la fin. Tout, on déplace ces trucs qui, qui sont sur Storm et on gagne Storm. Donc ça c'est très intéressant. C'est évidemment extrêmement tricky. On a la Chavez. Alors, la Chavez, elle est cool parce qu'elle permet, évidemment, vous connaissez le truc, de jouer 11 cartes sur les 5 premiers tours parce qu'elle ne se fait pas piocher. Si vous piochez Domino, euh, en gros, dans votre deck, vous allez, et on va dire, vous avez un T3 dans la main, euh, assez souvent quand même. Donc, en fait, vous avez une Chavez dans le deck, le T2 Domino qui est parti, un T3 dans la main, donc en fait votre Jubilee a une très très belle probabilité de ramener un monstre. Donc vraiment, voilà, j'ai pas mal changé le deck au début à la place du Kemonger, j'avais un Quicksilver euh, pour faire T1, T2. Mais en fait le problème c'est que je, je me. Euh, comment dire Le problème que je rencontrais c'était quand je loupais mon T3, bah, en fait je perdais les games. Mais en fait mon deck quand il arrive à jouer, bon T2 c'est logique, T3 into bah forcément T4, T5, T6, c'est extrêmement extrêmement puissant. Euh, donc voilà, j'ai vraiment rajouté un petit T3, j'ai enlevé Quicksilver et je trouve que ça tourne extrêmement bien. C'est une merveille, vous allez voir. On part directement en game, let's go. Bim, le petit setup, le petit deck squelette. Euh, donc, ouais, je, je, je suis rang 84 avec le deck. Euh, hier, je suis passé du rang euh, 70 au rang 84 euh, bah pour le coup. Donc, en un jour de grind, enfin en quelques, en quelques heures, non parce que je fais des grosses sessions quand même en stream. Oh, Torque <rire> ben Magnifique On joue contre Toro queue. Ok. Euh, bon, bon, bon, on a une curve avec notre T2. Euh, sympa de jouer contre Torque, c'est hyper cool. Euh, on a notre T2. Ah, bah, ben, il a snappé aussi, hein. non On est d'accord. Hein. Entre gentlemen, quand même. Hein. Euh, donc, laboratoire Chouri euh, quand vous jouez une carte ici, sa puissance est doublée. C'est quoi ça Ajoute une carte Ok, on s'en fout. On aurait aimé l'avoir avant parce que justement on a un deck tellement de curve qu'on va faire T2, T3, T4, T5, T6. Mysterio, alors Mysterio, il euh, y a un vrai Mysterio qui a 5 de puissance et les autres on sait pas trop. Donc j'imagine 5 de puissance sur Laboratoire Churi, ça me ça me paraît, pardon, euh, relativement évident. C'est un T2 donc il prend pas Killmonger mais on s'en fout on va wave à gauche. On va profiter un peu du laboratoire Churi de sur des cartes qui sont 3, donc qui se passent à 6, et donc qui ne prennent pas Chang-Chi. chi, -Chi j'en ai pas parlé, mais évidemment, il détruit une créature de 9 ou plus. Donc lui fait Storm à droite. Storm à droite. Bah, on va se battre à droite avec ce Magneto, je pense. On va se battre à droite avec ce Magneto. Euh, bah, on est à 12 et derrière, on peut curver Taskmaster. Il sera à 12. Il va se battre. Il va va pas se battre, j'ai l'impression, avec le Docteur Boom. Ok. Oh Ah, ça marche pas. Donc, alors, euh, tant qu'il a mis 1000 euros dans le jeu. Hein. <rire> il a toutes les cartes du Pool 3, lui. Euh, ajoute une carte Fatalibot de puissance... Je rigole, évidemment, parce que justement, ça sert à rien de, de mettre tant d'argent, mais il a eu pas mal de chance, on va dire. Ajoute une carte Fatalibot de puissance 5 sur les autres emplacements. Donc, il a mis un 5, un 5 ici. Euh, bon, on a un Chang-Chi qu'on peut jouer à gauche. On a un Tasmasker qu'on peut jouer à droite et on finira peut-être par Chang-Chi, on verra. Ou alors on bourrine à gauche, mais à gauche le problème c'est que je sais qu'il va jouer Chang-Chi. Il y a des chances. Captain Marvel, oh wow, Captain Marvel c'est cool, ça peut aller sur une autre ligne. Est-ce qu'on a l'initiative on a l'initiative, donc ça veut dire qu'on va pouvoir Chang-Chi avant que lui joue. Donc ça c'est très intéressant, vous voyez, vu qu'on gagne deux lignes sur trois, on peut faire Chang-Chi à gauche pour gagner l'initiative, le petit Quicksilver. Et alors normalement, ça devrait nous faire gagner, je suppose, parce qu'on va jouer la Marvel, on va jouer le Boom. À moins que la Marvel se déplace avant le Chang-Chi, mais ça me paraît bizarre. En gros, la Marvel, après le dernier tour, c'est après le dernier tour, déplace cette carte sur un emplacement que vous, qui vous fera gagner, si possible. Donc si tu perds, bah tu perds. Mais si par exemple il euh, y a un emplacement où il te manque des points et que enlever la Marvel ne te fait pas perdre cette ligne, bah elle se déplace. Voilà. C'est assez intéressant. Mais Talk c'est un bon joueur hein, sur le jeu. Euh... En tout cas, il a des bons decks. <rire> Je sais pas si c'est un bon joueur, j'avoue. Mais en tout cas, il a vraiment des bons decks. On va voir quelle magie il nous fait. Donc là c'est cool parce qu'on prend pas de Chang-Chi, on a beaucoup de points. Maximus, il nous fait piocher des cartes et Killmonger, il va tuer des petits T1, ça ne change pas grand-chose. Ok, donc c'était bien le Mysterio à gauche, le, Mysterio, euh, euh, le vrai Mysterio on va dire. Donc, voilà, de, le petit 8 points, on snap T1, pourquoi Parce qu'on a un bon win rate. pourquoi Parce qu'on n'est pas lisible pour l'adversaire, c'est-à-dire quand on doit gagner, ben, on va gagner 8 ou 4, mais assez souvent 8 en vrai. Euh, parce qu'on snap pas euh, au T4 ou au T5 quand on a une belle combo en main. Euh, donc voilà, on snap T1. Euh, si vous n'êtes pas confiant, si votre deck, vous le testez, ne snappez pas T1. Faites quelques games avant. Mais si votre deck est bon, euh, si vous êtes à l'aise avec... Ben, puis en plus, ça nous fait gagner euh, pas mal de petites games. Pas mal. Je sais j'ai pas compté, mais en vrai, je dirais facile 2 games sur 10. Au moins une minimum, vraiment. Une game sur 10 où l'adversaire va concede parce qu'on snap T1. Donc c'est des petits points en plus, sans jouer. Et le snap T1, c'est mathématiquement bon. Euh, ok, donc là on a pareil, une curve. Vous hein. voyez, c'est vraiment un deck méga curvé. Là on, a toute no là, on a toute notre curve. Après, il va falloir bien choisir l'emplacement. Mais on a T3, enfin on a T2, T3, euh, T4, T5, T6. En gros, T2, 3 de puissance, T3, 3 de puissance. Pas incroyable. T4, 15 de puissance T5, 15 de puissance Et derrière Magneto en mode tricky Donc les petites cartes on va les mettre sur l'île de mur Comme ça on prend un petit peu de puissance ici Avec la wave Et les grosses on va essayer de les mettre ailleurs Mais c'est pour ça que le truc C'est que Warpass c'est bien Warpass en gros il est euh, 5 de puissance pour 4 Mais il a plus 4 S'il y a une ligne qui est vide pour vous Si vous mettez rien sur une ligne Le problème c'est qu'il n'y a pas tout le temps rien sur une ligne Bon écoutez on prend deux points ici on a snappé T1, donc ça a doublé au tour d'après. Il est resté un tour de plus et on prend deux points sans jouer. Bon, là, c'est quand même assez rare, mais... Mais... Euh... Voilà, le, le snap T1, il y a des, il y a des moments où ça ne va pas être euh, intéressant. Typiquement en tournoi, par exemple. Encore une fois, quand vous testez un deck, ce genre de choses. Quand vous êtes pool 2, vous passez pool 3. Vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise tout de suite en pool 3. faites pas forcément le snap. Essayez de comprendre un peu la méta. Mais bon... J'avoue que voilà, j'ai tendance à considérer que mon niveau est meilleur que celui de mes adversaires. Peut-être à tort, mais bon. en même temps si mon niveau n'est pas meilleur que celui de mes adversaires après 25 ans de jeux de cartes, c'est que <rire> je suis vraiment pas doué quand même. Euh... Bon, pas 25 ans de Marvel Snap, mais quand même, les, tous les jeux de cartes se ressemblent en termes de synergie, plus ou moins. Euh, les effets continus sont désactivés ici, donc ça c'est cool pour notre euh, euh, Red Skull qui peut aller là. Donc, si Red Skull, on le met là, on va peut-être faire Domino. J'aime bien faire sur les cartes cachées parce que notre deck il peut pas trop se déplacer. Donc, en fait, si ici si c'est marqué, on peut pas jouer de cartes, bah, on sera content de mettre Domino. Vous voyez euh, C'est Laboratoire de Shuri. Donc, on va Wave. J'aime bien doubler les cartes justement qui ne prennent pas Chang-Chi. Euh, donc, là, on a Labo de pas mal de fois parce que je fais cette vidéo le jeudi. Et euh, normalement, vous l'aurez vendredi, je pense. Euh, je fais de cette vidéo le jeudi. Et que mercredi-jeudi, il y a 40% de chance d'avoir un, euh, <coughs> un lieu euh, mis en avant. Donc là, on va Red Skull au mid. Et le lieu... Euh... Après, il y a un truc assez rigolo, mais je pense que c'est trop all-in. C'est de faire Red Skull à droite. Red Skull à droite avec Shuri, il passe à 30. Et... Taskmaster à droite, avec Shuri passe à 60. Donc voilà, si vraiment vous êtes neuneu, enfin neuneu, en tout cas si vous voulez faire une game rigolote et vous voulez monter un 60-60, bon, en général on peut monter plus que 60-60 dans le jeu, mais bref. Donc oui, euh, la carte du Season Pass, c'est Black Panther. Le, la carte du... Euh, alors Black Panther, il faut faire attention, T6, parce qu'il peut avoir Animzola. Animzola, c'est pour 6, un 0 de puissance qui tue une créature sur la ligne, et, mais qui la duplique sur les autres. Donc là on va faire Taskmaster à gauche. Et normalement on aura l'initiative à la fin. Et cette initiative... Ah non on n'aura pas l'initiative. Donc ça veut dire qu'il va commencer en premier. Donc on risque de perdre je pense. Le problème c'est que s'il commence en premier... En fait ça dépend s'il snap ou pas. Mais s'il snap on a sûrement perdu. Et s'il snap pas... Ouais c'est lui qui commence. Le problème c'est qu'en commençant il peut déplacer son nightcrawler. Ah, ouais, mais non, il avait snappé. Donc là, on va concede. Mais j'ai quand même envie de vous montrer un imzola. Donc je vous le montre. Bah, en vrai, euh, même si je vous le montre, j'ai toujours perdu, non Bah, j'ai pas tout le temps perdu. Mais. Ou alors, il y a un truc où on gagne quand même. Mais... Alors, si on fait chang euh... Parce que là, il va détruire son truc. Il va les dupliquer à gauche, au mid. En vrai si on met. Ah, ouais mais à gauche il va gagner, il aura 20. Ouais non il gagne sur toutes les lignes. Hein. Il gagne ici. Il gagne pas forcément ici. Mais ici il gagnera. Sur un magnéto, il n'y a pas un truc à faire. Magnéto ici. Magnéto là. Non, ça revient au même. Bon on va on on, on perd ici, hein. on est d'accord. Euh... Ici on a perdu, mais je vais quand même vous montrer euh, Animzola. Bon, normalement en game cla... classé je pars, mais vous voyez là. Ah non, ouais, je pense qu'il va. Non il va Jet Jones ok Bah écoutez je vais peut-être gagner parce qu'il a fait nimp. Bah écoutez j'ai sûrement gagné parce qu'il a fait nimp. Je pensais qu'il allait animzola vous voyez bon c'est pas mal de, de rester euh, J'allais dire un truc mais je ne sais plus quoi Ah oui euh, donc Black Panther c'est la carte du Season Pass Normalement un, un mois après elle est présente pour tout le monde elle est disponible pour tout le monde euh, et tous les lieux c'est des lieux du Wakanda En gros Les trois, lieux, des trois, euh, enfin, les trois, les trois nouveaux lieux C'est des lieux du Wakanda Et le lieu qui est présent euh, Pendant 48 heures, mercredi jeudi à raison de 40% C'est un lieu du Wakanda Et je pense que dimanche il y a un lieu qui est présent Pendant 24 heures le dimanche si je dis pas de bêtises Pendant 60% du temps Enfin 60% du temps Ce sera également un lieu du Wakanda tout simplement parce que euh, bah, le film vient de sortir c'est pas un placement de produit que je fais là hein. je vous explique le truc Mais euh, moi c'est ce que je trouve cool dans le jeu c'est que euh, vous voyez là le film, le nouveau film euh, Marvel euh, Black Panther là, Black Panther 2 en gros vient de sortir donc le jeu met en avant pas forcément euh, un peu le film avec euh, Black Panther et je pense parce qu'on a déjà vu ça sur Magic et sur d'autres jeux que peut-être pas sur le film Black Panther mais peut-être sur d'autres films je pense qu'on verra Marvel Snap dans des films. C'est-à-dire, peut-être, sur une scène, une première scène d'un Marvel, bah, euh, je sais pas, des, des, des gamins dans la rue qui jouent à Marvel Snap sur leur, euh, sur leur téléphone, vous voyez. Donc, je pense que y... ça, ça va être assez intéressant. Il va y avoir, euh, euh, bah, vraiment de la publicité faite par le jeu et de la publicité faite par les films. Parce que le jeu appartient quand même un peu à Marvel. Enfin, appartient à Marvel. Même si c'est une boîte qui appartient à Marvel, qui appartient à Disney, etc. Mais, bah, je pense. Hein. Bah, oui, c'est sûr. Parce que la licence, elle, elle doit coûter trop cher. Bref. Euh attendez Focus au focus Bon on a raté le T3 donc on peut perdre C'est un peu problématique Et euh n'a pas perdu quand même Pas bah, quoi Professeur Jones à gauche On verra on verra Bah de toute façon on va essayer de se concentrer que sur deux lignes Je pense qu'on va sûrement abandonner à droite parce qu'il y a Angela Et qu'elle est, elle est strong Euh On va sûrement Red Skull au mid Vu qu'il met rien après, j'ai pas envie de lui donner un Red Skull, mais. Je pense que c'est quand même ok. Et on verra à la fin ce qu'on va faire. On verra à la fin. Et donc voilà. Le, je pense, hein, on verra dimanche, mais je pense que ce sera un truc du Wakanda. Et puis voilà, le, le jeu essaye de, de faire un peu de pub pour le film. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est cool de jouer à un jeu où tu te dis, il y a les moyens derrière quoi. C'est pas une petite boîte, ça va être soutenu. Et ça aide aussi, hein. alors même si le jeu est cool et que, voilà, un jeu bien peut quand même mourir en fonction de la publicité qui lui est faite. Là, le jeu est excellent, honnêtement, il est incroyable, une merveille absolue. En vrai, avec euh, une boîte de com derrière et tout, il y a quand même moyen Kins, qu qui continue à être très très bien. Quoi. Euh, bon, bon, bon, bon, bon. Bon, écoutez, là je suis devant. Là je suis, je suis égalité, et là il est devant. Donc en fait, on n'a pas tant de retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Magneto Mais Magneto, ça va déplacer pas grand-chose. Magneto au mid, est-ce que ça a du sens On gagne à gauche. Magneto à droite. Et Magneto à droite, il va jamais aller à droite, lui. Donc en fait, on déplace lui à droite. Mais est-ce que lui nous fait gagner La question, c'est que va-t-il faire Est-ce qu'il va pas juste faire Red Skull au mid qu'on lui a donné un Red Skull et que c'est peut-être son meilleur play. Je sais pas. C'est un peu chelou. Peut-être faut faire juste Magneto à droite. On, on enlève le Deathlock. Et on perd ici. Ouais, le problème c'est qu'on perd ici. C'est un peu bêta. Ouais, autant faire Magneto là. Comme ça on prend, les, on rajoute 12. Bon, on va voir. On va voir si c'est. Ah, América Chavez. Donc de toute façon on gagnait là, à part s'ils si mettait Red Skull ça faisait égalité Et après égalité c'est une histoire de point d'écart Ok euh, Ceux qui veulent voir un peu plus de contenu que les vidéos euh, Je stream euh, donc toute la semaine, vous connaissez mon planning globalement euh, Du lundi au vendredi, de 14h à 20h euh, Là maintenant je fais un jour sur deux Je commence le matin Donc en gros je fais un jour où je commence à 10h, un jour où je commence à 14h Toujours jusqu'à 19h-20h les streams euh, Donc voilà il y a Beaucoup de Marvel Snap Alors il y a un peu de Battlegrounds évidemment quand même La méta est cool euh, Même si elle est frustrante Mais Donc voilà a, si vous venez sur les streams Bon de toute façon il y a le planning mais il y a de grandes chances quand même Que ce soit du Marvel Snap On va dire que là les, la prochaine semaine En tout cas ce sera euh, Sûrement 60-70% On va dire 70% de Marvel Snap Et euh, 30% de euh, bah plutôt à gauche, hein, en vrai. 30% de, de Battlegrounds. Le Hearthstone, on n'en on fait pas pour le moment parce qu'il y a la prochaine extension qui sort. Donc euh, voilà, je garde de l'énergie pour faire euh, vraiment deux semaines à fond d'Hearthstone. Comme un gros foufou. Euh, bon, bon, bon. Vous voyez, là, Laboratoire... En fait, l'avantage, la, c'est que là, je fais Domino à 6. Je fais euh, Storm à gauche. Et en fait, à gauche, j'ai 8. Donc j'ai même pas besoin de rajouter quelque chose Donc je pense que je vais rien rajouter à gauche Vous voyez Et c'est l'avantage aussi d'avoir euh, Domino sur Shuri C'est que là je fais rien Je pense pas qu'il essaye de se battre à gauche Ah quoi que là ça peut aller à gauche Je déplace toutes les cartes Ah ouais il peut te déplacer de gauche à... Je fais quoi Je fais genre Jess Jones Jess Jones au mid Warpass Oh Oh coquin Oh, J'avoue que c'est coquin le Warpass. Bon. Euh, c'est assez coquin. C'est quoi Taskmaster Ou alors Jubilee. Hein. Jubilee ça ramène quoi dans notre deck là Ça peut ramener euh, la wave qui est nulle. Ça peut ramener le Magneto qui est cool. Ça peut ramener le Red Skull. Il y a combien de cartes Il y a 4 cartes. Il y en a une qui est pas bonne. Il y en a 3 qui sont très cool. La Jubilee a l'air assez incroyable. Et en plus, si la Jubilee elle va à gauche, ça nous fait égalité à gauche. Donc au moins ça fait deux cartes à ramener. Donc j'aime bien l'idée. Faut juste pas que ça aille au mid, parce qu'avec Iron Man au mid, on gagnera pas au mid. Donc Jubilee qui ramène. Après Jubilee peut ramener Après, si c'est wave à gauche, c'est bon. On va voir. Ouais, wave à gauche, c'est gagné. Donc là, je gagne à gauche. Et il peut plus y aller. Donc, il faut juste que je gagne à droite. Donc, euh, le problème pour gagner à droite, c'est que je peux. Ouais. Le problème à droite, c'est que. C'est lui qui commence. Il a qu'une carte à jouer. Je pense qu'il va jouer juste une grosse carte. Et c'est lui qui a l'initiative. Donc, en fait, soit on joue. Co... Parce que euh, le Taskmaster, il va copier de Jubilee, donc ça marche pas. Soit on joue genre Chavez. Il fait Chavez et on perd parce que on gagne ici, égalité là et il gagne là avec énormément d'avance. Soit on joue Chang-Chi, il joue son gros, sa grosse créa, genre on va dire Chavez, j'espère. Mais dans ce deck il peut y avoir un Chavez. Et des chances. On le détruit et on gagne deux lignes. Donc je pense que là c'était le play Chang-Chi. Mais lui il peut être entre guillemets next level et dire l'adversaire... Bon après il faut que... Ouais c'est vraiment ultra next level parce qu'il faut que l'adversaire... En fait statistiquement c'est pas bon de ne pas jouer sa grosse créa parce que ça voudrait dire que j'ai Chang-Chi en main et qu'en plus je pars sur ce play-là. Vous voyez C'est comme est-ce que l'adversaire bluff ou il bluffe pas euh, par, euh, Si par exemple il snap à la fin, euh, vous avez peur qu'il y ait un truc de fou, en vrai il y a, y a quand même plus de chances qu'il ne bluffe pas, qu'il bluffe. Soyons, soyons raisonnables, c'est comme au poker, genre le gars il met euh, il fait all-in river, il euh, y a quand même plus de chances qu'il ait quelque chose qu'il ait rien. Dans un tournoi classique, hein, évidemment, à haut niveau. Après, il y a des, des dynamiques et tout, mais vous voyez l'idée. Dans la vie, en général, on bluffe moins qu'on ne bluffe pas. Je ne dire, ce que je dis. Mais... <rire> euh, domino là. Donc, vous voyez, là, on a la curve. Hein. Bon, on fait que gagner. On ne fait pas tout le temps que gagner avec ce deck. Mais, mais vous voyez, vous pouvez clairement... Bah, par exemple, à la place des... Bon, après, c'est un deck pool 2, hein, si vous le souhaitez. Euh... Dans le sens où, si jamais vous voulez enlever les... Enfin si vous n'avez pas Wave, Red Skull etc. Vous laissez quand même Storm. Vous voyez Storm ça fait quand même gagner des... Et à la place par exemple vous jouez des grosses créas. Genre des Warpass, des trucs comme ça. Ça peut être sympa aussi. C'est vrai que bon le Magneto il carry bien. Là on l'a pas vu mais... Donc là on a 5. Donc il peut peut-être essayer de se battre ici. Donc je pense qu'on va quand même essayer de, se... de gagner avec Jess Jones. Je sais jamais s'il fait Jones aussi voilà. C'est quand même dommage de perdre. Ah non Ça a déplacé je suis bêta. On, on s'est fait avoir tous les deux, Vous voyez. Mauvaise concentration ici. Grosse grosse concentration de fiches. Oh non. Bon, elle se grave. Ah, c'est un peu chiant, hein. La Jubilee fait qu'il peut jouer qu'une carte au prochain tour. Parce que ça nous fait gagner la Jubilee. Euh, la Wave, pardon. Bah, en vrai, on gagne pas forcément à droite. Oh là là, on déplacera Jugger en haut. Après le Jubilee ça ramène, ouais ça ramène des trucs nuls. Non je vais wave ici. J'ai perdu là. Je vais sacrifier ici. Mon Magneto va rien faire, il peut jouer qu'une carte. Ça c'est pas mal déjà qu'il puisse jouer qu'une carte. <cười> en fait si je fais Magneto. Non mais c'est la fin du monde. Hein. Honnêtement. Hein. C'est à la fin du monde, on va quand même Magneto. Parce que c'est celui qui a le plus de puissance. Bon, là, c'est 2 pour 4, donc on reste. Ah oui, en termes de probabilité, j'ai quelque chose à vous dire, d'ailleurs. Euh, quand on joue 2 pour 8, bon, si vous êtes comme moi et que vous snappez 1, parfois, vous allez jouer 2. Enfin, assez souvent, si l'adversaire ne snap pas, ça fait 2 pour 8. Vous voyez Ou s'il snappe à la fin. C'est plutôt s'il snappe à la fin. Donc, en gros, vous pouvez gagner 2, vous pouvez gagner 8. Ou vous pouvez perdre 2, vous pouvez gagner 8. Enfin, vous voyez, quand c'est marqué 2 et 8. Pas 2 et 4 ou 4 et 8. En gros, la probabilité dit que vous ne faites pas de retraite à 2 pour 8. Peut-être on aura le, le spot. Si vous avez 37% au plus, de gagner. Vous allez me dire, mais comment je peux savoir si j'ai 37% euh... Ce que je disais hier en stream, c'est que déjà, tu me donnes la journée, je ne calcule pas le pourcentage. Et en plus, en 30 secondes, <rire> encore moins. Tu me donnes 4 heures, je ne calcule même pas le pourcentage. <rire> Donc, en 30 secondes, je le calcule encore moins. Mais... Parfois, on a des, des, des sensations. On se dit, là, c'est un 50-50. Là, c'est un 50-50 pour l'adversaire. Donc, allez, 60-40. Donc, dans ces cas-là, si vous jouez 2 pour 8, parce que moi, en fait, le 2 pour 8, je le considérais quand j'avais... le a bugué. Non, je, quand j'avais 50% pardon, je réfléchissais. Euh, c'est pas évident, en vrai, de jouer, d'expliquer et tout en même temps. Euh, quand j'avais 50% de chance de gagner. Donc, en fait, dès que je me disais c'est un 50-50... Le 2 pour 8, je le prenais pas. Parce que je me dis 2 pour 8, c'est pas 50. 2 pour 8, c'est 2 x 4, c'est 25. 75, bref. Oh, quand vous jouez une carte ici, elle est détruite, mais on ne peut pas être détruit. Incroyable. Ah, dans ces cas-là, on va mettre plutôt les... les monstres ici. On va mettre les petites merdes là. Enfin, les petites merdes. Vous voyez Genre les... le Red Skull, on peut le mettre à droite, par exemple. Là. Electro Electro, il donne 1 euh, mana de plus. Ça, c'est une carte qui me manque dans le deck. Typiquement, si vous avez Electro, vous le mettez, quoi. Parce que c'est un T3 à la place de Killmonger C'est un T3 qui fait un mana de plus C'est juste trop bien quoi. C'est typiquement la carte qui me manque dans le paquet Donc on va faire le Red Skull à... bah, Peut-être au mid en vrai Et Pour le moment il a rien Et donc voilà euh, Donc si vous avez 37% Si vous pensez que vous avez 37% au plus de Gagné Donc c'est pas beaucoup 37% Au vilain Et eh bien vous euh, ne faites pas de retraite. voyez. Ouais. Donc c'est pas, pas un, un, un, un intuitif entre guillemets. Hein. Pour moi, le, le côté intuitif, c'était 50% quoi. Mais en fait, non. Donc en fait, ça m'a fait gagner énormément de game. En tout cas, ça m'a fait mieux jouer. Parce que parfois je me dis ah, je suis pas dans un 50-50%. Je -50, suis plus dans un 40%. J'ai l'impression qu'il est devant, mais il n'est pas large devant. Attendez. Bon, il va pas se battre au mid, il a trop de retard. Genre, après, on a Magneto, mais Magneto, ça va ramener Electron à gauche. Et c'est un peu tout, quoi. Donc, ça ferait pas gagner. donc Je me dis, est-ce qu'il faut pas mettre des monstres genre, En vrai, Spider-Woman, c'est quand même cool. Hein, ça enlève pas mal de stats. Ça fait moins 4. En fait, Spider-Woman, c'est peut-être qui, celle qui fait le plus de stats en considérant l'Iron Man. Ouais, j'ai peur que là, ça soit la, la Berezina là, quand même. Hein. On va dire, même s'il fait genre Chavez... Ça fait 18. En fait, faudrait compter là, mais Chavez, euh, donc euh, 9, ça fait 38. 38, moins 8, 30. D'accord. Hein. Non mais ça marche pas ce que je dis. Éventré là. Réfléchis si j'ai un spot en fait. Là j'ai. Pas en retraite, là. En vrai, à 33 ans, c'est correct, ça. Hein <rire> non, mais... On va, on va compter, mais... En vrai, si je fais Spider, j'ai moins 3 sur ses créas. Donc, en fait, là, pour le moment, il a 1 et 2. Il a 3. Donc, multiplié par 2, il a 6. Il a 6, donc il a 12. 12, il rajoute Chavez, qui fait 12 plus 9. En fait, c'est pas, pas ça. C'est 12. Ah non, ça marche comment bah, Ça ferait ça. Ça ferait 1 plus 2, 3, plus... Ah mais ben non, j'ai fait de la merde, attends. 1 plus 2, 3. 3 plus 9, 12, ça ferait 24. Putain, mais je gagnais en fait avec Spider. Je sais pas pourquoi j'ai fait... Euh... J'ai fait un calcul nul en fait. En fait, j'ai pris la base de 10 et j'ai rajouté 18. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand bien même en fait. Sachant qu'il y a moins 8. Mais quand bien même, mais j'ai fait n'importe quoi. Bon désolé, elle est pour moi celle-là. Je l'ai gagné encore, hein, franchement. Là, c'est juste que je sais pas pourquoi. J'ai fait le mariole et puis voilà. Bon, tant pis. Vous hein, voyez, la 2 pour 8, c'est pas très grave. Hein. Et en, fait, je gagnais... en fait, je perdais avec toutes les cartes de mon deck, là. À part avec Spider qui était une carte aléatoire. <rire> J'ai eu de la chance, en vrai. J'ai eu de la chance, là, sur cette gamme. Euh... Camartage. Camartage, c'est pas mal avec Jubilee. On va laisser la place pour Jubilee. A euh, noter que Jubilee, elle est cool sur les lieux, par exemple, où les cartes jouées remontent dans votre main. Où les cartes jouées sont détruites. Parce que la carte qui va être mise par Jubilee ne sera pas détruite, elle. Oh. On fait genre Storm into Jubilee. Genre Wave into Red Skull, Taskmaster. C'est gros, hein. Non, parce qu'en vrai, on va. Je Storm maintenant. Au mid. Ok, nice. Il a rien mis au mid. Coup de ouais, Le problème, c'est que si tu fais Storm et qu'il a un peu de points d'avance, c'est un peu chiant. Bon, là, j'avais vraiment deux plans de jeu. Hein. Et on fait de Jubilee. Bon, logiquement, ça ramène un truc cool. Il va essayer de se battre. Bon, je pense qu'il va quand même essayer de se battre. C'est quand même dommage d'abandonner juste. Euh, parce qu'il y a deux points, quoi. Ah, il se bat pas. Hein. Bizarre, en vrai. Hein. Très bizarre, il se bat pas. Hein. Joyce Jones. Bon, je voudrais gagner dans tous les cas avec la J.S. Jones. Ok, donc là, on va, on a T5, T6. Juste choisir les T5. Mais en vrai, je pense juste. Euh... Ah, après, on peut plus rien jouer ici. Donc lui, il va rien jouer là, non Il est à 8. Il est à 8. Ah non, il est à 12 avec lui. Donc euh, si on fait Red Skull à droite, on a perdu. D'accord, hein. Red Skull à droite, on perd. Euh, ces créas, elles ont plus 6. Euh... Death Master c'est que 8 Même avec Magneto Je pense que je vais juste Red Skull ici Bon l'avantage c'est qu'il se bloque non Ah non il va faire euh, peut-être Carnage Killmonger Ah il se bloque pas Bon Ça va être un peu compliqué En termes de points 20 à 20 20 à 20. Il va rajouter une créa. Cette créa, en fait, elle aura plus 2 avec ça. Et en vrai, nous, là, on est 16-16. 17-17 même. Parce que lui, il prend en considération cette créa-là. D'ailleurs, j'ai pas la réponse. Si la créature, elle meurt avant que lui arrive, est-ce qu'il il se, se, se, se clone quand même Bon, s'il si, si fait chang on a perdu à gauche. Et si Chang-Chi pas, en vrai, on a souvent gagné. Hein. On ne pas trop comment il bat un... Hein. Un 17-17 ici en fait. à moins que le, le, le Xandar... Bon on va voir en vrai pour la science c'est intéressant. Bon, de toute façon c'est le meilleur play mais est-ce que le, le 0 se transforme en 1 puis se transforme en 16 ou le 0 se transforme en 16 puis se transforme en 17, vous voyez Ça veut dire qu'il y a un ordering comme sur Battlegrounds, les quêtes s'activent avant les cartes. Est-ce que là c'est ça Est-ce que les, les persos s'activent avant les lieux Ah zut donc on est à 0 on reste à 0 Cosmo ok. Donc sur Magneto On gagnait Ok bon il a, sacré... il a eu une sacrée lecture Notre adversaire Il a pas osé snapper Parce qu'il était pas sûr De sa lecture Et il a raison Ouais Bon C'est correct hein Là voyons On gagnait sur l'autre play Mais en vrai euh, Le gars il faut qu'il Cosmo quoi. Pour le coup qui cosmo. Euh, ok, ok. Bon, on n'a pas de T3 en main. C'est un peu problématique. J'avoue que le gars, il a eu du... Là, franchement, c'est beau hein, ce qu'il a fait. Hein. Parce que j'aurais eu juste plus de Chavez. Hein. Et sur Chavez, il perdait. Hein. Donc le gars, il, il s'est dit, il va jouer ça, quoi. En vrai, c'est vraiment une sacrée lecture. Hein. Il s'est dit sur Chavez. Que le gars, vraiment, perd sur Chavez. Hein. Et dans ces decks-là, il y a Chavez quand il y a Jubilee, en général. Ouah, wow, c'est... C'est couillu si je puis dire Mais ça a fait gagner C'est ça qui est beau hein. Parce que sinon il perdait En vrai il n'y avait peut-être que ce play là En fait je pense qu'il s'est dit J'ai que ce play là Sinon j'ai perdu Donc je le fais Après il pouvait concede aussi Mais je pense que ça a du sens statistiquement De rester et de tenter son play un peu yolo quoi. Patriote conf... Puissance euh, Continue donc pardon Puissance à vos cartes sans effet C'est un bon deck ça C'est un deck chiant même On va Storm à gauche Comme ça on a bloqué à gauche et après il faut bourriner au mid En gros on bourrine deux lignes Je pense qu'on va même bourriner la ligne où il y a Patriot. Triote ouais, L'avantage c'est que nous on a juste fait Domino Killmonger c'est tout Et en fait maintenant on a gagné à gauche Ah quoique non on n'a pas gagné à gauche Parce qu'il y, a... ah, y a le drone dans son deck Donc plus 2 à vos cartes sans effet Mystique Il copie Une carte continue donc Plus 4 à ses cartes sans effet donc le gars joue pas d'effet quoi. Euh Bon. Jubili ça ramène des monstres ici. Hein. J'ai combien de cartes dans le deck J'ai 4 cartes dans le deck. J'ai une Chavez, un Skull, un Magneto. Et une Wave. Statistiquement je suis bon. Hein. Statistiquement je suis bon. 75% de chance de ramener un monstre. Si je ramène une Wave. C'est sûrement perdu si je ramène une Wave je pense. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment un jeu entre guillemets de maths. Mais. Attends, pourquoi il va à gauche Ah, il se bat à gauche, ok. Ah, je pensais qu'il allait pas se battre à gauche, vous voyez. Ah, my bad, my bad. Ouais, ouais, mais je pensais qu'il allait pas se battre à gauche. Ah, ça a ramené Wave. Écoutez. Euh, bon, on a perdu. Ça a ramené la wave. Après dans son deck, il a le on va on va partir en retraite. Il a le Ultron. Ultron en gros, il est euh, donc tour 6. Je sais pas combien de puissance il est. Je crois qu'il est pas mal déjà. 8, quelque chose comme ça. Et en gros, il met sur le terrain un drone 1-1. Dans chaque lieu vide. Euh, chez... chez lui. Hein. Donc en fait, c'est des 1 qui ont pas de kappa quoi. Donc. Bah là ici avec, euh, parfois il joue Blue Marvel aussi, donc avec les, le double on va dire patriote Bah en fait ces cartes elles prennent plus 5 de puissance, plus 4 de puissance Donc en fait il met des 5 de puissance partout, où il y a des emplacements vides Donc c'est un peu, donc il met bâtard comme deck parce qu'il peut vraiment juste faire comme il a fait hein. Patriot, je copie patriote Blue Marvel et derrière boum, je mets des trucs, enfin c'est assez dingue C'est ça, hein, je crois que ça en met partout ou ça en met que sur 4 enfin, Je crois que ça en met partout mais Mais ouais, j'aurais peut-être dû me battre. Je pensais pas qu'il allait essayer de se battre sur Storm. Bye bad. J'aurais dû. Scorpion. Il est beau son scorpion. Là, on va Killmonger. Dans la curve, hein. Deck de curve. En fait, ce deck-là, il est pas extrêmement difficile à jouer. C'est juste une histoire de lieu. Mais c'est un peu tricky, hein. Quand même. Enfin, de toute façon, ce, ce, ce jeu, de manière générale... Ce Jeu vidéo, il est tricky. Et ce deck, c'est pas le plus difficile. Storm. Oh, Storm, Storm, Storm. Okay. Bon, on a Magneto, donc en vrai, la Storm, on peut la gagner. C'est-à-dire que nous, on va Jess Jones à gauche. Lui, il va peut-être Jess Jones également. En général, quand il y a Storm, il y a souvent Jess Jones derrière. Et, euh, et en fait, avec Magneto, on va pouvoir prendre la Jen Jones et gagner le mieux, la gauche. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah non, il va jouer deux cartes. Pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va jouer des petits trucs Ils ne prennent pas Magneto. Donc ouais, malheureusement, mauvaise nouvelle pour nous. Ouais. Ouais, ouais. C'est mauvaise nouvelle. Ok. Donc on va faire euh, Red Skull euh, au mid, je pense. Spider, on peut pas jouer de cartes là. Prochain tour. Okay. On va pas concede parce que il joue qu'une carte au milieu On fait Magnéto et on déplace son spider ici Et en fait euh, ça ferait égalité Vous voyez donc Professeur X Ah dommage Vous voyez je prends lui et je prends Ah je peux pas prendre avec Professeur X Là on perd Mais vous voyez on, on était pas très loin ici hein. Donc là vraiment si par exemple on n'a pas le moins 1 du scorpion C'est bête Mais si on n'a pas le moins 1 du scorpion On gagne Parce qu'on a beaucoup de points ici Et s'il ne fait pas X Mais s'il fait juste une grosse créa au mid Ce qu'il pourrait faire hein, Parce qu'il se dit J'ai gagné ici Parce que les adversaires Tournent quand même rarement autour de Magneto bah, En fait on prend le Speeder On le met ici Et en fait on, on gagne Parce que là il y a 0-0 Là il gagne Et là on a beaucoup beaucoup de points Vous voyez Donc euh, bon Dommage Dommage, mais là c'est cool, on joue contre des adversaires qui ont des, des choses sympas. Il y a un lieu qui est bien, c'est la dimension noire, qui révèle qu'à la toute fin de la partie. En vrai, quand on met Magneto sur la dimension noire, et qu'à la fin de la partie ça se révèle, c'est vraiment trop trop bien. Parce que souvent ça fait de l'énorme magie, en général c'est win. Donc là on a notre grosse notre grosse sortie, enfin on va dire euh, T2, T3 et Magneto. Ah. Ça c'est pas forcément bien pour nous vu qu'on a un deck déjà qui, entre guillemets, shit avec la mana. Donc on euh, pourrait faire euh, Drax Wave mais en vrai Drax ça fait rien. ouais Enfin Wave ça fait rien parce qu'on est bloqué derrière. Et l'adversaire sera bloqué aussi. Peut-être que ça a du sens. Juste Magneto. Non je pense que je vais Wave. Drax. Et au d'après, je fais rien. Et lui, mais lui aussi. Sort négative. Échange la puissance et le coût de toutes les cartes dans votre deck. Il est moins 1, mais tout est échangé. Ouh, ça va être, ça va être gros. Donc là, on fait rien, il fait rien. Ça nous va. Euh... On va Jet Jones à droite et laisser un peu la droite tranquille on essaye d'attendre quand même pour avoir une meilleure probabilité d'avoir un truc cool. On prend l'information aussi. Donc euh, je pense qu'il a gagné là. Tout simplement parce que Mister Négatif, c'est une carte pour les decks combo. Donc je pense qu'il joue des... des Iron Earth, des Iron Man, des trucs comme ça. Des trucs qui... qui coûtent beaucoup et qui ont zéro de puissance. Mais qui ont des gros effets. Je vais casser lim les limbes en vrai que okay. je peux le faire à la toute fin en vrai. Je peux le, je peux le faire au T6, casser les limbes. C'est-à-dire je fais quoi, je fais Jubilee à gauche En vrai il a pas beaucoup de points au mid. Je pense que je vais essayer de gagner au mid avec Jubilee. Ça va, c'est cool. Là il a Iron Man. Je suis Iron Man. Ok. Ça c'était sûr. Donc là, on va essayer de gagner à droite. J'ai de... pas envie d'un tour de plus. J'ai l'impression qu'il va m'écraser qu s'il y a un tour de plus. Donc je pense que je vais Storm. Et même Domino. Genre je vais vraiment bourriner à droite. En espérant que ça passe. Ou alors, fait un petit Domino à droite. À gauche quand même, si jamais il va pas à gauche. Ouais, et là j'ai gagné. Normalement, hein, À moins qu'il fasse de la magie. Après, il y a toujours des Ironers ce qui peuvent être problématiques. Booz. Kangchi, ok. Vous on gagne parce que la Storm, là c'était Storm tricky, hein. ça a cassé les limbes et donc le tour 6 et le tour 6. Enfin le tour 6 et le dernier tour. Mais sinon on perdait je pense parce qu'en vrai son deck, celle-là, je l'ai comme carte. Mais je me dis, pour le moment, j'ai pas cette carte qui va avec. Et que tour 4, jouer un... Bon, déjà tu prends un moins 1 dans le visage, c'est pour ça que j'aime pas Sandman. Jouer le moins 1 pour 4, alors certes derrière, tu as draw tour 5, tour 6, c'est incroyable parce que t'as vraiment des combos de fou. Genre ton Iron Man qui coûte 0, en vrai, tu te gaves. Mais, ça fait un peu peur quand même. Et j'avoue que quand ça arrive comme ça, T1, en vrai, ton deck, il, il est le meilleur du jeu, quoi. Parce que t'as des cartes qui coûtent 0 et qui ont des de la puissance. Enfin, parce qu'en fait, t'as plusieurs draws, vous voyez l'idée Enfin, t'as la draw, en gros, du T. t as... Bah, tu l'as T1, donc en fait, t'as 5 draws. 5 pioches, pardon. T'as 5 pioches, donc 5 cartes, logiquement ont Des effets euh, inversés. Ah, J'aime pas trop euh, Nexus. J'aime pas trop le Nexus. Je, quand il y a le Nexus, souvent je perds parce que je prends Chang-Chi dans mon deck. Et en fait, je ne perds pas forcément sur Chang-Chi quand il, quand il est en face. Par contre, avec Nexus, bah vu qu'on va bourriner au mid, on va mourir sur Chang-Chi. Je pense que je vais juste domino. Ah, il va aussi au mid. Un peu problématique, mais on a Magneto. On va domino, on va Storm. Et on va à Jess Jones. En espérant juste qu'il joue pas trop de petites créas. C'est bizarre qu'il ait mis Angela là. Après, Angela, elle a beaucoup de stats, mais il a peut-être pas envie de mettre des petites créas sur le Nexus. Dans pense ces petites créas. Ah non, Thor. Pas une petite créa du tout. Ah, c'est bizarre, il aurait pu mettre Thor au mid quand Thor, c'est pas mal, c'est 4 de puissance. Que fait Thor Je vais vous montrer. Ajoute une carte Molnir à votre deck. Molnir, c'est pour 0 mana. Il donne 6 de puissance à tort, Mais il faut le jouer sur un emplacement. Donc là on va à Jess Jones. En vrai on va à Drax. C'est pareil. Bah Jen Jones ça a plus de sens quand même. C'est pareil en fait. Donc autant jouer Jess Jones. Drax peut avoir 8 plus tard. Donc là on a déjà 4 points d'avance. Après il y a Angela qui fait de la magie. Mais on rajoute 8 ici. On devrait gagner à, au, mi au milieu. Et si jamais on perd au milieu parce qu'il joue un... Bah après, en même temps si on perd au milieu parce qu'il joue un 4. C'est pas possible déjà. Et justement on aurait notre femme Manito La carte est tellement charismatique Donc Storm à gauche Donc il va essayer de gagner à gauche Parce qu'il a perdu au centre Donc soit on se bat à droite Soit on essaye de se battre à gauche Je essayer de me battre à gauche vous allez me dire ouais mais là t'es trop loin fiche t'arriveras pas C'est quoi ça déjà Si vous jouez une carte ici au tour suivant Puissance plus 5 Ok pas grave En fait j'ai mon Magneto Donc je vais essayer de gagner avec Magneto Vous je fais juste ça à moins qu'il qu remplisse le terrain ici Mais je pense qu'il va juste jouer une énorme créa à droite Non. Gamora on s'en moque En fait ça Ah merde on perd ah zut on perd. Parce qu'on va ramener Storm et pas Thor. Ah non, Thor est arrivé avant. Donc on ramène Thor. Magneto prend Thor. Logiquement. Hein. Je sais pas comment ça marche également ou, ou, exactement. Peut-être c'est 50-50. En fait, soit c'est aléatoire et c'est 50-50. Soit c'est la première carte. Mais c'est pas la première carte parce qu'il a fait Angela, Thor, into Storm. Et Magneto il prend les 3 ou 4. Vous voyez s'il jouait que 2 créas. Bon après il a eu son Mjolnir hein. Donc euh, ouais, c'est ça c'est plus 6 Donc s'il a qu'une créa c'est à dire Gamora On gagne parce qu'on ramène Thor et machin Donc en fait là ici on est vraiment dans une situation Où si je dois donner un pourcentage Je pense qu'on a 70% de chance de gagner Quelque chose comme cela Ouais c'est le play hein Ça me paraissait pas mal comme play De se battre à gauche et de faire ça Je pense que c'est le play qui nous donne le plus souvent la win Pour le coup 52... On fait encore une ou deux games ça va Mais euh, ouais dommage ça, ça, ça marche pas toujours mais Et les combinaisons sont puissantes Vous voyez sur le long terme Le win rate du deck il est quand même assez élevé Mais Je vais quand même essayer de jouer d'autres decks mais De toute façon j'essaye de jouer pas mal de decks Mais c'est vrai que ce deck là il est tellement fort que je me dis Je passe infini avec ce deck et après je teste plein de decks euh, On va aller sur le Sur lui je pense Ok, il casse le terrain, donc on va Storm à droite. Donc tout du Jubilee ou Jones, en général plutôt Jones quand même. Donc ouais, soit après on pouvait totalement ignorer à gauche, et juste se battre à droite. Parce qu'on avait quand même beaucoup de puissance, sur... sensiblement plus que lui, mais on s'exposait à Chang'Chi. Ouais, non, je pense que c'est un play qui fait quand même très souvent gagner ce que j'ai fait. Euh, on va Jones. Va-t-il essayer de se battre. Et nous, en fait, on va essayer de gagner le raft. Parce qu'il risque de mettre 4 créas à gauche. Et en fait, il va être bloqué à gauche. Vous voyez Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il est bloqué à gauche. Je pense que le vrai mystérieux, il est ici. Il est au mid. Ah, quoi que, il peut peut-être être à gauche. Ah, waouh. Oh, bon, ça changerait en vrai. Ah non, si, ça change. Parce que là, maintenant... Mais il est à zéro. Est-ce qu'il est vraiment à zéro bon, De toute façon, le play c'est Red Skull à gauche. Jubilee. Il y a combien de cartes dans le deck 4. Non. Red Skull à gauche. Hein. Ah zut, le changement. Ça c'est... Je me fais avoir à chaque fois. La citadelle de la lumière stellaire. C'est horrible le changement de... Pour que je le casse lui en fait. Mais là il y avait quand même lui à casser. Pas enfin, l'autre. Peut-être fallait le casser lui. Fallait aller sur lui. Je pense que voilà je rectifie mon, mon, mon setup la prochaine fois. Mon thinking process. Je vois ça. Je mets domino là-dessus. Je casse le stellaire. La citadelle. Bah ouais, parce qu'en fait ça casse mon truc. En plus, j'ai vraiment l'impression que son, son mystérieux, le 5, il est ici quoi. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Ultron, il gagne au mid, il gagne à droite. Ah bah il a eu... Ouais, le... le, le. Ok. Donc vous voyez, le, ouais, il était à, à go... Euh, non, il était à go... Il était à droite, hein. Ouais, le Mysterio était à droite. Et voilà, le fameux Ultron... Ah non, c'est 4 drones, c'est pas X-drone. C'est quatre drones de puissance 1. Donc là, il en a mis 3 et il, ça fait gagner au mid. Ok. Là vraiment il faut aller au bout des choses, faut prendre encore une fois, même on est en pool 3, euh, on a un rang qui est correct, on s'en fout, on prend de la donnée, on essaye de jouer au maximum pour récupérer des informations. Voilà, bon, on a fait plein de défaites à la suite, c'est plutôt sympa. Ça nous a permis de voir plein plein de situations et de remettre aussi plus facilement notre gameplay en, en question et nos patterns en question. que si on gagne, bah, on est dans un confort et on se dit bon bah, on, est, on est le meilleur joueur du monde et on défonce tout le monde. Là c'est vrai que vous voyez, je perds vraiment sur des setups de lieu. Là en tout cas la gamme d'avant c'est. C'est un setup de lieu. Il y a assez peu de RNG dans ce deck, et, mais elle est extrêmement présente et il y en a beaucoup. Mais en même temps, il y en a très peu. Ça veut rien dire, mais en fait, vous savez ce que ça veut dire parce que vous jouez à Hearthstone. Mais c'est exactement ça. On essaye de gagner au mid. Doris, non. Ça va être compliqué de gagner au mid. Ça dépend. On a Killmonger donc on peut gagner au mid dans l'absolu, avec Storm. Killmonger va détruire euh, l'Iceman. Par contre faut avoir un follow-up existant quoi, un T4. Et je tente de gagner au mid. Ice. Ah mais Storm aussi. <rire> Quel diable. Euh, Storm aussi. Est-ce qu'on essaye de gagner à gauche Est-ce qu'on essaye de gagner au mid En vrai on a gagné au mid parce qu'on a Killmonger. Donc ça on le sait. Donc j'aurais tendance... Après Wave c'est vraiment faible. Oh là là c'est moche. Je fais quoi Je fais Killmonger à gauche Non il faut Wave là. Jones. Ok, Mad Jones, ça nous va. Parce que là, on va faire Magneto maintenant. Comme ça, on déplace tout de suite Storm et Jones. Et en fait, ça nous fait gagner. Et en fait, là, on a gagné. Je crois. Je vais jouer vite, mais je crois qu'on a gagné là. Parce Il peut jouer qu'une carte grâce à Wave. Vous voyez, là, le côté Wave, c'est à la fois, je joue un truc pour moins cher et en même temps, bah, je te bloque ton play. Vous voyez, parce que là, on va faire Tsuk. On ramène les deux petits loups, donc on bourrine là okay. Et là il peut plus y aller Là il peut plus y aller Donc on fait juste Killmonger Ouais c'est ça hein. On tue Iceman et on a gagné je pense hein. À moins qu'il arrive à faire un truc de, de la magie mais en fait il a plus qu'un Je ne sais pas trop ce qu'il va faire mais Je pense qu'il va juste bourriner à droite ou alors faire Chang-Chi à droite Mais ça change rien Logiquement on est à 5, il est à 4. Part. Euh, le petit killmonger il est assez tricky je trouve. Hein. Le killmonger il est assez tricky. Bon je fais une petite dernière, hein, le fameux. Est... Il est horrible ce jeu, hein. c'est le jeu de la dernière. Hein. <rire> la dernière en général, elle dure 2h30. Ah mais là la vraie dernière quoi. Quand vous jouez une carte ici, ajoutez une copie de cette carte Sur un autre emplacement Bah Londres nous va assez bien Londres nous va assez bien parce qu'on joue des très très grosses créas En général on arrive à prendre Beaucoup de puissance sur les lignes Quand vous jouez une carte ici Elle retourne dans votre main Ça ça ajoute, ça joue pas Là, On peut pouvoir prendre le bar de Luc On bah, domino ou on s'en moque Alors, On va faire quoi 3, 4 Ouais non on va juste domino ici hein on va faire wave à gauche. Pourquoi Pourquoi faire ça Pourquoi remonter ton truc Le raft. Ah. Je lui laisse le raft hein. Franchement je lui laisse le raft. En fait, le raft c'est une créature à zéro, une créature à 6 en plus. Mais en vrai, nous on a comme. C'est comme si on avait que des créatures à 6. On va faire red skull à gauche, ça met un autre monstre. Death Master ça met un autre monstre. Donc euh, de toute façon notre deck il peut pas trop gagner quand Enfin il peut pas gagner le Raft on va dire Il peut gagner quand il y a le Raft En vrai quand il y a le Raft c'est dur de gagner Mais quand il y a Londres bon, En vrai Londres est bien meilleur que Raft Je pense Donc là on fait le Skull Là on, vraiment on, on dépose notre cerveau en fait hein, dans cette game hein. enfin vous l'avez compris hein. On fait genre Red Skull qui va à droite Mon Black Panther qui est très fort Reduplique Ah bon c'est vraiment relou quand même ce qu'il fait on va Tasmaster qui copie le 15. Into Magneto. Genre vraiment juste 15, 15, 12. <rire> en duplication. Euh, voilà. Après, euh, si tu gagnes, tu gagnes. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de decks qui gagnent ça quand même. Hein. Et j'avoue que Black Panther c'est cool. Bon, on gagne au mid. Oh waouh la chance Bon bah Chang-Chi on a sûrement perdu essayer, PC y a un spot de win Il y a un spot de win Voilà on a 3 cartes dans le deck 3 cartes dans le deck c'est on a un Chang-Chi dans le deck Donc en vrai si on fait Jubilee chang on a quoi d'autre? On a Chang on a Killmonger ça fait rien et une autre créa. Je sais pas quoi. En tout cas, on a Chang'Chi. Si on en fait Jubilee Chang-Chi à gauche. Ah non, ça va pas ramener Chang'Chi. Ça fait Chang'Chi ici. Et ça fait la Jubilee qui reva sur un autre. Qui ramène un monstre. Et si on tue lui. Ah non, mais lui, on ne le tuera pas avec Chang'Chi. Je pense qu'on ne gagne pas hein, avec euh, Jubilee. En fait, il faudrait que la Jubilee. Ramène un monstre ici. non. Et ça fait quoi genre Storm au mid Ça c'est 5. On part. Hein. Là en vrai il y a trop de... Et vous voyez par exemple si je suis genre à 40% un truc comme ça, euh, je tente le play quoi. Mais là en vrai il n'y avait pas de spot. Enfin, genre genre sais pas, double Chang-Chi. Parce que c'est Jubilee Chang-Chi mais c'est Jubilee qui est copié. C'est très bizarre. Mais vous voyez là le Chang-Chi nous bat pour le coup. Après euh, le gars il a Londres et tout. Parce qu'en fait on voulait gagner le mid nous. Si j'ai gagné le mid je reste dans la game. Vous voyez si par exemple, son Chang Chi ne va pas au mid, mais à droite. Je joue le dernier tour, pour le coup. Bon, on va s'arrêter là, les petits loups. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que euh, voilà, vous avez découvert un type de deck. Alors, vous n'avez sûrement pas ces cartes-là. Peut-être vous avez plus de cartes, peut-être moins. Mais vous allez peut-être pouvoir essayer de builder ce genre de deck-là. Euh, je mettrai quand même le code euh, dans la description euh, de la vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao à tout le monde